Yo La semaine dernière, je fus invité au Twitch Revolves organisé sur Minecraft. 40 streamers de tous horizons, des bons et des moins bons, invités pour un mode de jeu inédit sur le jeu cubique. Mesdames et messieurs, bienvenue à Minecraft. 8 chefs d'équipe, Hypierre, Skyheart, Etoile, Gotaga, Kameto, Whale, Gep et Gil, vont devoir faire des équipes de 5 avec les autres joueurs. Les 32 autres joueurs vont être séparés en 4 groupes de 8. Chaque groupe de joueurs va passer devant les capitaines d'équipe et les capitaines d'équipe vont devoir choisir un joueur parmi ces 8 joueurs Et ainsi de suite, les chefs d'équipe choisissent chacun leur tour selon l'ordre défini par Twitch Le premier capitaine d'équipe choisit un joueur, le deuxième aussi, et ainsi de suite jusqu'au 8 Ensuite, dès que le 8ème chef d'équipe a pris son joueur, il rechoisit dans le nouveau groupe disponible un autre joueur Du coup, alors regardez, tout de suite il a eu le choix maintenant parmi les 8, C 8... ça. Euh, de la poule B. Et on fait le chemin inverse, 7ème capitaine d'équipe, 6ème capitaine d'équipe, 5ème jusqu'au premier, et ainsi de suite. A la fin on aura des équipes de 5, avec des niveaux plus ou moins variés. Mais c'est bien beau d'avoir des équipes, mais à quoi elles servent Parce qu'il va falloir un moment qu'on se tape un peu sur la gueule. La compétition se déroule en phase de poule. Deux poules de 4, quatre, les quatre équipes s'affrontent dans un mode de jeu équipe versus équipe. 5 joueurs versus 5 joueurs avec des kits et des classes un peu spéciales. Les kits évoluent en fonction du match. Notre premier match se passera avec le kit du round 1, notre deuxième avec le round 2, et ainsi de suite. Ça veut dire que si on va jusqu'en finale, notre dernier match, on s'affrontera avec le kit du round 5. Ce changement nous impose des changements de stratégie et ainsi des changements de kits. Le premier match, on va peut être jouer avec 4 archers et le deuxième, bah vu que le kit archer va être un peu moins fort, on va jouer avec 4 healers par exemple. Chaque kit a des atouts spéciaux. Le kit Archer par exemple permet d'un peu plus utiliser l'arc, le kit Wardman permet d'un peu plus aller au cac. Le kit Healer lui a un atout spécial, c'est qu'en fait il dispose d'une tête permettant de régénérer 5 coeurs instantanément à la personne de son choix toutes les 15 secondes. Enfin, le kit flame master dispose d'un arc flame avec 3 flèches et d'une épée Fire Aspect, utile pour mettre en feu ses ennemis. Pour ce Twitch Revolves Minecraft, il y avait 30 000 dollars de cash prize, donc autant pour vous prévenir que les équipes n'étaient pas là pour rigoler. Ah oui, dernière chose, le règlement de la compétition interdisait l'utilisation de packs de textures et de mods. C'est-à-dire qu'on doit jouer en Minecraft full vanilla. Maintenant que ces petites explications ont été faites, je vous laisse passer au choix des joueurs par les capitaines. On est dans la draft, les gars. Let's go, premier choix euh, On écoute Gil, qui est du coup tiers 1. Gil qui doit sélectionner en premier, et c'est Matox euh, on voit Étoile du coup, qui va être le deuxième choix. Il a pris qui a été tout très vite. vite. c'est pas que parce beaucoup qu'il prendre son premier joueur, c'est Jimmy Boy. Et entre... eh oui c'est bon, Lucien sera avec Gotagas, qui redonne un peu le sourire aux French Monster. J'adore cette draft, ça continue, ça continue Ouais Jimmy Boy du coup, qui va être rejoint par un autre oh joueur, là, là. je crois qu'on a pris bon. M.C.I.K du coup. Il a préféré prendre N.X.R alors que je ne connais oh. pas personnellement. Ah là Et les gens un Discord sont un peu choqués du choix, donc à mon avis c'était un bon choix en effet. Ay Pierre euh, qui est avec euh, Jimmy et Ika, ah, oui, qui va faire euh, tient son tient choix tient là, numéro 4 là, avant dernier choix. Et on arrive sur la dernière affiche avec euh, du coup 8 nouveaux noms qui viennent de rentrer. Je vais essayer <rire> de, de faire le meilleur résultat ah, possible bah, parce qu'il y a du cash prize pour toutes les positions. Mais j'aime l'idée Pierre de se dire vas-y venez on se fait stompe ce soir par une team. Par contre on est sûr que cette team là elle va gagner les, les championnats d'Europe et représenter la France comme il se doit. sauf s'il y a une team qui crève avant mais sinon c'est 7 minutes 30 et au bout de 7 minutes 30 c'est la team qui a le plus de joueurs en vie ou s'il y a le même nombre de joueurs la team qui a fait le plus de dégâts qui se qualifie donc si jamais on bute deux mecs on peut chill grouper à 5 en attendant tranquillement en fait faut, es... faut à mon avis ouais. faut rester et... groupé ah, ah, parti. ah. ok oh, on peut se cacher et du coup moi, moi pas je prends un on essaye de garder le vocal euh, clean qui est épais ou fire euh Nous, ouais, c'est Red et moi. On fait quoi On longe une, une ligne Non, non pas, pas bonne idée. Bah, venez, venez Ouais, mais pas tout droit, parce qu'à mon avis, ils vont tout droit. Donc attends, je fais clic droit avec la tête, c'est ça Ok, j'ai Red, Bichard, Jimmy et Ika. Ouais. Ok, ils sont devant, ils sont devant, ouais. ils sont devant. Euh... Red c'est moi. J'ai mis, tiens, tiens, mis tiens, deux hits. Ok, les, les Fire, mettez juste un seul coup, ça suffit. Ok, parfait ouais, Après, c'est nous qui avons fait le plus de dégâts pour l'instant. Oui, oui, oui, en vrai, en vrai, on est bien, là hein. Eh en vrai. vrai, en vrai, technique euh, Ils ont eu moins de se barrer derrière nos fait on bouche On peut les bloquer, on peut les pas. Vas-y on bosse des Attendez Attention attention. Après ils ont des pièges Attends attends tu vas tu attends attends attends attends attends attends attends attends attends c'est bon un mec qui s'avance, Vas-y vas-y Vas-y, vas-y, courez. Derrière moi, derrière moi, Nanox! Je suis mort, je suis mort, mais j'ai mis le très cher. On en a, a tué 4, tu 4, on en a tué 4, on en a tué 4, ok, ok, 4. ok, okay. Encore. Ouais je Bravo les gars, <rire> <rire> bravo! Prenez les mêmes kits, prenez les mêmes kits. Un... Ouais, ouais, j'ai bien fait ce qu'ils Venez, on va sur la gauche et on prend la hauteur. Ouais, ouais. Si, si, ils sont passés au même endroit. Ils sont au même endroit. Y'en a un. Ah, putain, il m'a mis le feu, merde. Attendez, on a pris. Ok, Nanax arrive, Nanax il fonce! Il fonce! Du coup, tous Nanox, Je peux pas moi-même. Derrière, derrière, ouais. Gomard dans la sauce aussi C'est bon. Ah attends, je, je cours, je cours, il s'il te plaît. Viens, viens, viens Je suis mort, je suis mort. Oh non, j'en je ah, ai tué un Mort Je suis en vie Là là, il y, y a oh, Gomard tout seul il, il, reste Gommard, il reste juste Gomard, il reste juste Gomard Ouais les gars Ouais <rire> Ouais ouais ouais, ouais oh, oh, ah, Faites pas quoi, on va à droite Allez à droite, à droite, à droite Ok et maintenant attendez là, attendez là Attendez là On lui bloque dans le couloir ils, ils auront aucune issue Il passe par la droite il passe par la droite. A droite, à droite, à droite, allez, allez, allez. Ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont nus. Bien. Touché, touché, touché. Hit. Hit. attend, on en planque Hit. Ah, J'ai touché deux fois avec mes flèches. Hein. Ah, ah, il, il, faudrait... il faudrait y aller hein, parce que le tank qui se heal. Euh... Non, non, non, non, non, on a vu plus de dégâts. Courez, courez, courez. Ils ont trop de stuff. Ils ont tous pris le kit tank. J'ai l'impression que j'arrive. Hit. cachez vous cachez vous cachez vous cachez vous cachez vous ça, Nanox, Nanox commence à avancer un flame devant moi Vas-y vas-y vas-y vas vas vas-y vas-y Voilà bien joué, hein. ça vient ça vient go, go, go. ça vient go, go. Je gaffe hein. j'ai mis trois coups trois coups j'ai mis trois coups J'ai mis des coups Go go go go dans les... ils sont dans le en point pot. ils sont bloqués ils sont bloqués, ouais. bloqués ouais. c'est bon là J'ai un coeur j'ai un cœur j'ai un cœur j'ai un, un cœur En bas en bas euh, OK bon. OK il manque deux il manque 2, il manque deux Go go Je descends dans le là Je vais mourir je C'est bon c'est bon bien bien bien c'est bon, c'est bon, mort, mort, Ouais les gars, les... ouais yes. Autant dire que ce premier match s'est plutôt bien passé. Mais la suite de l'aventure allait être beaucoup plus compliquée. Prochain match, l'équipe de Skyheart, composée de Titi, Ninjax, Anumfort et Liliang. Les points forts Skyheart, Ninjax, Titi. Des joueurs qui jouent régulièrement à Minecraft. Et parmi eux, des joueurs PVP. Même si Skyheart n'a pas joué depuis des années, il reste un redoutable adversaire à l'arc. Et je n'ai pas besoin de vous présenter Titi ou Ninjax, qui sont des joueurs qui jouent régulièrement au jeu. Il nous fallait une stratégie qui contre leur force de frappe. Foncer tout droit tête d'essai n'était peut-être pas la bonne solution. C'est pourquoi nous sommes plongés dans le règlement. Souvenez-vous les règles. Et nous avons vu que les matchs duraient 7 minutes 30. À la fin de ces 7 minutes 30, l'équipe qui a le plus de joueurs encore en vie remporte la victoire. Et si tous les joueurs des équipes sont encore en vie, alors l'équipe qui a fait le plus de damage à l'équipe d'en face remporte la victoire. Cette stratégie peut être un peu frustrante, mais c'est notre seul moyen de gagner. Et encore, c'est même pas sûr que ça marche. Ah C'est bon, c'est bon. Qu Qu'est-ce qu que tu nous fais Good. On part à droite direct, on prend de la hauteur. Ouais. Je je je ah oui j'ai 4 Gapol là, ouais moi je suis safe hein. Vous avez pris une flèche ou pas Question. Il y a des non. dégâts non, okay. non du tout oui. Non j'en ai pas mis. Okay. Ah j'en vois 5. Okay. Ah, oh, ils font okay. le tour. De okay. les... Ils arrivent à deux. Oh ah, bien joué, bien joué Bien joué C'est bon on se cache les gars toucher un mec aussi. Ok il a repris une flèche. 2 secondes, 2 secondes. Les gars on a mis plus de dégâts hein On reste 4 minutes comme ça, on a gagné Le truc c'est qu'on a l'avantage sur les dégâts de toute façon donc là le round il est gagné pour nous s'ils font rien. Ouais ils vont tenter il passe par le milieu. Ils vont dans bâtiment, ils arrivent dans bâtiment. J'ai touché. Attention, ça arrive. Ok, tirez, tirez, tirez. Pas trop, pas trop, pas trop. Oh, au pire, au pire, au pire. Venez, venez la boucher. Venez la boucher. Deux, deux, deux hauteurs, Deux hauteurs, Deux hauteurs, Voilà. Et on les attend. On les attend. Bien, là on peut courir. On a l'avance. Ça a pris des flèches. Ça a pris des flèches. Ça a pris des flèches. Courez, courez, courir, courir, courir, courir, courir, courir, courir, C'est rien, c'est des règles. C'est rien. On est là. On est là. Non, non, non. <rire> yes Yes Yes <rire> Ok, on fait pareil, à droite, au spawn. Non mais là ils sont énervés, hein. ils sont énervés, on a l'avantage du coup. Touché On flame. Ok. Touché Sky fonce, Sky fonce Donc, Goal rusher Goal rusher Goal rusher Sky Goal go, rusher, il est tout seul, il okay. est, est tout seul, Go go go Go Go, go, go Non, non, reculez C'est un, ouais. un piège, on recule. Passez, passez à droite, passez à droite, descendez en bas, descendez en bas Là, là, là Passez ici et passez derrière là Descendez, descendez, descendez. On a mis plus de dégâts. Recule, recule, recule. Ils ont speed de fou, hein, Il y en hein, a un à droite Il y a que Sky à droite Go, go, go, go Il y a que Sky à droite Go, go, go, à go Il est tout seul, il est tout seul De l'autre côté, suivez-nous Il est tout seul Faut le prendre en sandwich, hein Top, top, top, On se retourne, on se reste. Non, non Ah, fais gaffe, le feu derrière Titi sur moi Titi sur moi Derrière, ils sont que deux Ils sont deux Ils sont que deux J'ai mis en feu J'ai mis en feu J'ai mis en feu moi heal, heal, retox, retox j'ai bouché, j'ai bouché, j'ai bouché Go go go go go go Titi Titi tout seul, Titi tout seul Touchez, touchez, touché Derrière les gars, derrière Avancé, c'est Avancez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, cachez-vous, cachez-vous On attend topo, on topo, on Quoi qu'il arrive, dans 4 minutes on a gagné, donc euh... Ah ah, ils arrivent, ils arrivent on est les trucs là On prend un Vas-y, vas y va, on est chaud, allez go Recule, recule, recule, tu l'as mis en feu, recule, gaffe l'as gaffe Recule recule j'ai mis une t'es ah, que... hyper low hein Ouais C'est bon j'ai plus de village par ils contre Ils ont des heals chez eux ou pas Ok go maintenant. Ils maintenant, ils mangent. Mangent. maintenant Maintenant maintenant on en avance là Maintenant maintenant go go go go Mort à Mort à Mort Deux mort c'est bon Vas-y vas-y vas-y Mort GG les gars ah, Yes on a Ah ça transpire régler ah, ça transpire Ouais ah ouais En vrai pareil c Same game Par contre euh, Guillaume a vu notre strat vu qu'ils sont venus nous suspect De nouveau comme un Prêt à shooter Prêt à shooter Prêt à shooter Prêt à shooter près à shooter Touché. Touché. Hit, Touché Ah j'ai plus de flèches touché yes Touché Je suis en flame Je suis en flame IK Je suis en flame IK C'est rush, c'est un rush, rush, go Go, attends, go Ah merde, moi je vais trouver Mais tu as tous hit, c'est bon Si tu as tous hit, c'est bon C'est bon, hit, hit, hit Sur moi, sur moi Je suis mort Je suis mort Sauf si Hyper me heal Sauf si me heal Hyper, tu peux heal Je peux pas, attendez Revenez, revenez Okay. Docker. Hein go go go maintenant, go maintenant, go maintenant, go maintenant, go maintenant Faut les taper, faut les taper, moi j'ai plus de vie. Hein. J'ai plus, je suis mort. Okay, moins, Désolé. Je suis mort. Mort. mort. Go reculer, go reculer. Ah y'a Sky derrière Oh putain oh, oh, c'est bah, compliqué rends... ce round là. Euh, ils en, en fait on s'est que... fait rusher. Vas-y go. Mais, mais il, faut, il, faut, il faut vraiment que tu touches Rêve, Red Tox. Ah bah, bah c'est compliqué. Hein. Ah moi aussi hein, bah, je suis parti. Bah en bah, fait c'est juste que Red est parti tout seul, du coup il s'est fait 2 v 1 et le carton qui est Ah dommage. T'as plus pour moi Nicolas Ouais ouais. Ok go go à gauche sinon. Non, oh non, monte. Ouais, vas-y, monte, monte, monte en vrai. Il monte, monte, monte, monte, monte, Attention, attention, ça va contourner. Hein. Moi, je suis. Ouais, okay, Jackson Nijak, touché. Touché. Derrière, derrière, en bas, de en bas, derrière. De faites gaffe, faites gaffe. Oh, je suis tombé. Euh. Je suis tout seul, les gars, je suis tout seul. Je suis tout seul. Touché. On se regroupe. On sur ouais. l'îlangue, sur yang, sur, yang, sur On compte sur nous. Hein. On est, ouais, on est. Ah, on est ouais, je suis mort. Je peux pas là, je suis dans le fight moi. Un mort, un mort. Tiens, t'as un mec derrière. Ok, il fuit. Pierre, t'es bon. Deux ouais, morts, de morts, de morts, de de morts, deux morts, j'ai tué deux morts, Je peux. Qu... 3 V2, 4 3 V4. Ah c'est 3 V4. Attendez, moi j'ai plus, ça, plus ça, beaucoup ça, de vie. Ça. Je régène, je, je suis euh, non, ah, à la mort. Il est là. Qui a, qui a besoin de hit Red Tox, Red Tox, Red Tox, Red Tox, Red Tox. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais Encore un dernier. Vas-y, heal il, il. te plaît, Ils sont là, ils sont là. Pierre, sur Pierre, sur Pierre, sur Pierre. Taper, taper, taper. C'est bon, c'est bon, c'est bon, je suis là. Ouais C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est win, c'est win, c'est win. c'est bon, c'est bon. OUI les gars, OUI OUI C'était bordélique oh, au début. Oh putain, on a eu de la chance. Je vous avoue que de base, cette victoire n'était pas prévue. On ne pensait pas gagner ce match. À ce moment-là, je ne vous mens pas, c'est le moment où j'ai commencé à y croire. Il fallait être dans les deux premières équipes de notre pool pour pouvoir prétendre à atteindre les demi-finales. Et l'objectif était atteint. Avec nos deux victoires d'affilée, on était sûr d'être qualifiés. Et pour ce dernier match de notre pool, nous affronterons la team à Guille. Cette équipe est tout simplement l'équipe favorite du tournoi. On ne présente même plus les joueurs. Parmi les cinq joueurs de l'équipe, 4 font du PvP régulièrement, face à nous. Le total opposé, où je suis le seul à faire du PVP. Notre objectif n'était pas de gagner, juste de survivre le plus longtemps, et pourquoi pas essayer de voler un round. Allez c'est parti. Ok go à gauche en montant. On est deux master et un archer, ok ça va être chaud quand même. Oh moi j'ai un petit sharpness 1 sur mon épée en bois, je me sens refait. Ok ils sont mid, ils sont mid, ils sont mid. Ça va dans le bâtiment, ça arrive dans le bâtiment Préparez-vous C'est hit Ouais j'en ai touché J'ai touché Marwan OK, reculer, reculez, reculez Il y, y en reculez reculez. a un, un, un qui contrôle, je crois. Reculer, reculer. J'ai le... j'ai j'ai ouais, un demi heure, mais du... c'est tout. Ça ça ça avance pas, gauche Reculez Reculez On a plus l'avantage, on a plus l'avantage. reculer, dans le trou. dans le trou. Dans le trou trou, on a l'avantage. OK. Et là maintenant, ils attendent. Tommy ah derrière Tommy Marwan. C'est bon, je Il il il je peux pas. Ah okay, derrière okay. nous. Je t'empoche. mets derrière moi. Le les gars, les gars, y'a y a aussi. Français, rien, qui, qui a besoin de heal Qui a besoin de go il go go a go life go go go go go j'ai go go Moi j'ai besoin d'un Ok s'il te plaît. Ok Ok, pas, j'ai pas, go go viens viens. go bah ça m'a go OK, go go go go, go go y go go go go go go go qui a besoin, heal qui a moi ma besoin de go go go go go go tu as midlife, hein? Bichard, moi j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Ah, ma Tox il me connaît. Je suis pas, je suis pas. Les gars, il faut y aller, les gars, il faut y aller, hein. Les gars, go ouais. go, go go. Go go go. Je suis en feu. Ouais, pareil. Qui c'est qui a besoin de lui? Moi, moi, moi, moi, J'ai ouais, mis, mis, okay. mis en feu, j'ai mis en feu. Ok, reculez, reculez, reculez, barrez-vous. Je peux pas heal là. Barrez-vous bah, bah, bah, dans la maison jaune là? Matoc sur moi, matam sur moi, sur moi, je suis mort. Tant pis, tant pis, tant pis, je pis, tant pis Ah, tu m'as coincé. Non, t'es pas mort, t'es pas mort. Ah, putain. C'est bon, bon. j'ai tapé, j'ai tapé, j'ai fait. Euh... Ah, kill, kill, kill, attention, attention, Jim! On split, on est split, on, on est niqué. Non, non, on est pas il faut que tu ailles pierre si tu peux, s'il te plaît. Je, je suis avec Hyper. Deux coeurs, coeurs, Ika, deux coeurs, Ika. Euh, bah, éloignez-vous tous, faut que je puisse. Attention, attention, attention, attention, il a Il, il, il Ipr, si tu peux. Il faut que je gueule, Ah merde, euh, attention, faut que je recule, faut que je back, vous... faut que je back. Red Fox, s'il te plaît. Oh, Maron, Red s'il te plaît. Ah, je peux pas, je meurs. En fait, le problème, c'est qu'on. Ok, Red Fox, Red Fox, go! Ouais, pas aussi. Bah, Attends j'ai oui, pas de, de vie, vie moi, j'ai pas de vie, il me reste deux kills J'ai tué Marwan Ils avaient quoi comme, comme euh... Ils avaient une fire, ils avaient... Après ils, Après, ils sont meilleurs en PVP de base que nous hein En vrai on peut tenter de 50-50, on peut rentrer dans le tas et essayer d'aller hein Tous, on pré <rire> et, on et on y va Et on y va, et on y va Allez allez On y va on y va. on y va, on y va, on y va, on y va. il est vas y vas-y, vas-y, vas-y Pierre, vas-y, vas-y Guil est mort, Guil est mort est Ouais ouais, go go go, sur Guil, go, go sur Guil C'est bon, Guil oh, est mort, Guil est mort Marwan mal, Marwan mal Vas-y, go go go, go Batox! Ah, y'a Tommy, y'a Tommy, Tommy! Il, il est de... de... de... de... Ah putain, je suis mort! 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3v3, 3, 3 v 3, 3 3 v 3 3 v 3 3 v 3 3 v 3 3 v 3 3 un 3 3 3 3 3 Il 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Il 3 3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 Attention, attention, attention Bichard. T'inquiète pas, t'inquiète pas. J'suis en train de cobble euh, oh ouais, Ah ouais, t'inquiète pas. Il y seul. Recule, recule, recule, on a mis plus de dégâts. J'ai pas On a vraiment mis plus de dégâts. On a vraiment mis plus de dégâts là. Vous voulez pas reculer dans notre zone là Ouais, ouais, ouais. Ok, go, go, go, go, go. Maintenant, non non vite, vite. Ok, ils sont derrière, ils sont derrière, ils sont derrière, ils sont derrière. Non, non, je suis mort. Oh merde. Je suis mort, je suis mort. Merde. Ah, reculez, reculez, reculez. Ils sont coincés là Ouais, c'est temps. En vrai, on peut voir les là-dedans. sais pas Y'a Matox, go Matox. Matox, il est fire, il est touché Je l'ai fait tourer, je l'ai fait tourer il est quasiment mort Ne vous inquiétez pas de Matox, il est derrière Tiens c'est tout seul y Ooooooooooooh Marouane, Marouane, mort il Geal mort Il est hiper Il est hyper Il est hiper Je J'ai plus de heal, je suis mort, je suis je suis mort Je recule, je recule Vous n'avez plus de heal les gars, faites attention On a plus de healers Ok ils sont trop mal On sont va maintenant, pas Go go go go go go go Bichard derrière toi Bichard Bichard Bichard Bichard Monte. Ouais il reste en il faut qu'on y, y, qu y, hein. qu y aille Il faut qu'on y aille les gars faut, Il faut focus, focus, focus, focus Varta il vient de dépenser les... les... j'ai un coeur et demi hein ou sinon, ou sinon, on se barre et on tente le, le timer Mais euh... Ouais, ouais, C'est la ce ouais, chose qu'on tente tente peut tenter le timer. Attends sur Mattox, Mattox, Mattox, Mattox J'ai pas de vie moi, j'ai pas de vie Go, go, on tente le 50-50, go, go, go, go, go On tente le 50-50 les gars Sur attaque mais vous êtes pas ensemble, vous êtes pas ensemble les gars Oui mais oui non mais j'étais mais... Mais toi tu m'as presque mort Ouais mais en fait fait t'aurais pas, ah, pas, euh, ah, pas, pas dû. Bah j'aurais pas dû, c'était le seul qui avait côté moi en fait. Ouais ah, euh, bah, et Lorry c'était mort, c'est pas grave. C'est pas grave. Après moi j'avais un de En vrai les gars c'était encore 50-50, c'est encore Evan, vraiment En fait il faut pas que je fight. Ok. Ouais là t'es mort, c'est Ouais laisse tomber, laisse tomber. Après ils ont plus beaucoup. Ouais c'est... Prenez Swordman et moi je vais... On tente à droite On tente à droite ils nous ont vu, ils nous ont vu. Les gars, les gars, on tente le 50-50 Ouais, ils sont au-dessus de nous, ils sont au-dessus de nous. Non, non, je suis avec vous. Restez cachés, on tente le 50-50. Ils sont au-dessus de nous, on est dans le. On est pas bien, on est pas bien. Ah, putain, mais mais c'est la merde. Go sur Tommy, go sur Tommy, go sur Tommy. Non, dommage. 1, 2, 3, go. Derrière, derrière, fais gaffe, derrière. Ok, go se retourner, go se retourner. Ils vont descendre Non, ils sont pas descendus, ok. Ma faute, my bad. Au-dessus, au-dessus, y'a ce kill, y'a kill, kill, kill. Je me fais 2v1. Aïe, aïe, aïe. Bah, moi je suis bon. Ah non, euh... 10, ma compte, 10 secondes, 10, 10 secondes, 10 secondes Je suis derrière eux hein Attends, il y a matox, matox, Matox Matox, Matox Ah, j'ai rien Mat pu faire frère, je comprenais rien Putain, ah, je suis glitché dans des blocs Il faut me heal, euh, Pierre, si tu peux bah, Je peux pas, je peux pas, je peux tanker mais... C'est la... tellement pas la meilleure idée quoi Non, non, faut pas... Je suis mort Tant pis, c'est mort, c'est pas, pas grave, grave. Il fallait il il il il être packé et tenter le 50-50 S'il rentrait, on l'est niqué Enfin, je pense qu'on tenter le 50 Ils ont mis 3 sur le toit et puis... Bon la victoire de ce match était, comment dire, impossible. Mais on ne se décourage pas pour autant. Le prochain match en termes de niveau était plus ou moins similaire. Face à nous, l'équipe qui avait fait première de l'autre poule, l'équipe de Gep. Parmi eux, Clara Doxal, Pogdrago, Gep, Nagato et Nems. La tâche était vraiment loin d'être remplie. Mais écoutez, pour nous l'important c'était de participer. On partait défitiste. Mais il nous restait une carte à jouer. Une stratégie qui avait déjà prouvé ses preuves. Alors on y va messieurs On peut peut-être les surprendre et euh par derrière Ils sont pour se prendre des flèches là, ils sont tellement libre. pour... Il y en a un milieu Il vient de passer à gauche un deuxième qui arrive Ils ont pas de fire j'ai l'impression hein Là on peut pas, on peut pas, on peut pas, on doit y aller, on doit y aller Parce que dans 30 secondes un bloc un bloc d'or. 2 secondes, secondes, 2 secondes, 2 secondes Faut mettre un dégât. C'est bon, c'est bon, cassez bon, j'ai mis des dégâts, j'ai mis des dégâts, j'ai mis des dégâts Vas-y, vas-y, on se bloque, on se bloque c'est bon, c'est bon, c'est bon. j'ai bloqué, je bloqué. J'ai mis une flèche, j'ai mis une flèche, mais j'en ai pris. Moi euh... j'ai mis une flèche Ok, ok. Go tempo go tempo go, topo. go, topo. go topo. Touché Touchez, touchez, Go tempo go tempo, Ne prenez pas de flèche ne prenez vraiment aucune flèche. Essayez de partir. Ouais, On bon, bon. ah a mis de dégâts. Tempo, tempo, tempo, tempo Qui c'est -ce qui est caché, qu qu caché là-bas du mauvais côté C'est paradoxal. Ça, ça casse des blocs, ça casse. Ouais, ouais, c'est bon, c'est ouais. bon, c'est bon. bon. J'ai mis une flèche encore. J'ai touché. Tu peux mettre la pierre Là, ils arrivent. Ah mais il y a pierre, il y il y a neuf ça. Courez, courez, courez, courez, courez, courez, courez, courez, courez Ok, pose des blocs, pose des blocs. Faut qu'on puisse passer. Prenez pas des cas, pas des gars. Ah. Okay. Ils sont passés à droite, ils sont passés à droite. Go à gauche, Nak2 à gauche, a deux à gauche, on fonce dessus. Go, go, go. a que deux à gauche, on fonce dessus. Attention, on split, on esprit, on, on On s'en fout, on s'en on s'en fout, gauche, on fonce dessus. il Tapez, tapez, tapez. À gauche. C'est pas, je, je, je. sur Clara, Ah mais derrière moi. de non je suis mort les gars. Non c'est séparé. Non. Derrière derrière derrière. on a eu plus de dégâts. Courez on a eu plus de on a mis plus de dégâts. On a eu plus de dégâts. J'ai NEM sur la gueule. Allô. Des fuites. Courez, courez, courez, courez, courez, est sur moi. Oui mais c'est bon on a gagné. Non Non. Ah le. faut vraiment rester groupé. À droite à droite. Jimmy à droite à droite droite. T'inquiète. Ils arrivent ils arrivent ils arrivent. Y'a Nem's, Nems qui rush. Touché. Attention. Ok, attention. go go go go go. Attention. J'ai besoin d'aille. C'est pas bon, c'est pas, pas bon. Courez, courez, courez, courez. Et, et go y aller, go y aller à A3. Ah ah ah, heal, heal, heal. hyper, hyper, heal. J'ai pas de heal, j'ai plus de heal là, je viens de heal Bichard. Je cours, je cours, vous inquiétez pas, Vous inquiétez pas, je cours. Mid life hein. Ouais. Moi je, je heal avec des pops. Je t'ai heal, je heal, t'ai heal. Je prends un AV1, je prends un AV1. J'ai mis flèches, j'ai gagné du temps. J'ai plus de heal hein, j'ai plus de heal moi. On peut pas fight on peut pas fight OK OK OK, je, okay, okay. Je, je, je retourne vers vous, je retourne Même s'il fait le tour, même s'il fait le tour, Attention, attention. Ils arrivent, ils push, ils, ils arrivent et elle nous contourne. Ça avance, ça avance. avance. Vas-y. Tapez, tapez, tapez tapez. Ils ont des tapez, go, tape, go go go tape, tape, go go non, je il C'est mort, mort, mort! Yes, Nems, Nems en haut! Y'a Masse mort, il est tout seul! Ils sont deux, ils sont deux, ils sont deux! Go go go! Go go, il va crever, il va crever, c'est bon! Je yes. <rire> peux pas voir sa vie de ouf! J'ai plus de blocs! Ah, pas mes flèches dans cette Incroyable! Putain, mais ils ont déjà fini par terre, sérieux! Mais il joue bien en vrai! Non, hein. ouais, mais en fait, il est tout seul! Donc, hein. s'il vient pas nous bon tenter, il a perdu! Hein. Ouais, dans tous les cas. Voilà, GG. Ils sont gg. là, ils sont là. Ils arrivent direct, ils direct. OK, c'est pas c'est pas, go, go, go reculer, go reculer. OK, c'est bon, c'est bon. Ah, j'ai pris une flèche. Donc euh Maintenant, oh, okay. il y en a, a, a qui a sauté, il y en a qui est passé. OK. Il y a a. gap devant moi go sur gap, maintenant, maintenant qu'il en fait. Non, à droite, à droite. À droite et Nem's. Go go à droite, go à droite, la là moi, grave, moi, moi, grave, moi, grave, tiens, tiens, tiens tiens suis moi, vas-y, go go, je suis là, je suis là, je suis là. Combo, combo. Combo, combo. C'est bon, c'est bon, ils reviennent, OK. Nem's Nem's. OK, Nem's mort. Si tu peux, il a été y j'ai pas de heal, j'ai pas de heal, 7 secondes, 7 secondes. Fais gaffe, fais gaffe, fais t'es tout seul, hein, ici il rush par le milieu Non, je sais, non, Jimmy à gauche. Ça monte J'ai oh, Jimmy à coup, Jimmy à coup, go go go go go go go go go. 104, 104, C'est pas grave, c'est pas grave, tapez, tapez, tapez, tapez, full tapez, full tapez, Vous arrêtez pas. tapez, tapez, tapez, tapez, tapez, tapez, tapez, tapez, tapez, tapez, tapez, tapez, tapez, tapez, tapez, Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Attends, Kaku, t'es où, t'es où Ouais, je suis. Moi, je suis un micker, je suis un micker, si tu peux. C'est bon, c'est bon, t'es. C'est bon, le.. Je suis, je suis clair, non, ok, ok, ok, ok. Ok, je suis mort, je suis mort, mais je suis mort mais Nagato Eli, Nagato Eli, je suis mort mais Nagato Encore Encore Non, non. Il veut bouger, il veut bouger, il veut bouger. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Yes. Go, go, go, go. Mais go, go, go, go. Allez-y, allez-y, allez-y. Tu mort Oui, oui, les gars. Ah, j'ai pris un dégât, j'ai pris un dégât, donc il n'y aura pas le bloc En vrai, il va falloir les tenter les gars Ouais, là va falloir les tenter, faut pas qu'on traîne trop Vas-y, 1, 2, 3 La plateforme là Et là maintenant on met des flèches J'ai mis une flèche Oh genre j'ai pris tes flèches Go allez, go allez, go Attendez, attendez, j'ai pas le heal, j'ai pas le heal, vous êtes pas full lui J'avance un peu tout seul à droite Niveau c'est de rush Non, non, c'est bon Attendez, on est un peu split, C'est bon, un peu J'ai mis un coup on est okay. un peu split. Ok ok go go se ouais, go, go, go se re re reprendre. Regroupement et on y va là. On y va, on y va, on y va les gars. Touché. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ils sont isolés là, vas-y, go go go go. Non non non on, on monte pas, on monte pas. Merde je suis tombé. Même ça ah, va ça ne sent plus bonne pense ça. c'est mort, Nem c'est mort, Nem c'est mort. C'est pour les K, j'ai les K. Vous êtes cassés vous. Cassez-vous. Cassez-vous. Clara tout seul, Clara tout seul. Ouais, ouais, ouais. Je prends des dégâts, je prends des dégâts. Tu tuer Clara. Tapé, tapé, tapé les gars, c'est c'est le moment, c'est le moment. 6 secondes, 6 secondes, 6 secondes. Il faut que tu mimes, il faut que tu mimes, j'ai deux cœurs et demi. J'ai heal bichard, j'ai heal bichard. merde. Les gars, ça vous ça vous vachement. Ça ça ça ça. Il faut juste du cooldown pour le heal. Du 4v4, Bichard ou. en cours, on fait tout, Je suis en train de fight hein. 30 secondes là Go go go go go. Vas-y Bichard, il vaut vers toi, il vaut vers toi. Claradoxal, Claradoxal. Vas-y go, tape, tape tap, tape. Tapez, tapez, Clarette Foncez, foncez, tuez Clara Foncez, foncez, foncez, foncez, foncez, foncez, foncez Sur Claire, sur Clara, sur Clara, Il reste 15 secondes, 15 secondes, faut taper, faut taper maintenant. Drogueur, je traqueur, traqueur, Tapez, tapez, tapez, autant vous pouvez Tapez Oui Yes Yes, yes. Ah je, je me pas, à je me Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous casse, Je suis mort, je suis mort, je suis mort Ah, ah merde, l'égalité merde C'est où, c'est où, c'est où, c'est où OUAIS OUAIS OUAIS OUAIS Oh la sortie de nulle part OUAIS OUAIS OUAIS OUAIS mais trop bien Mesdames et messieurs, nous sommes qualifiés pour le Twitch Rivals Européen qui aura lieu le 8 juin. C'était incroyable, je vous explique même pas les sensations que j'ai ressenties à ce moment. On partait clairement pas favori de la compétition et pourtant on a su prouver que nous aussi, on pouvait prétendre à participer aux Européens. Après cette victoire incroyable, il est temps de passer à la finale. Et nous allons retrouver encore à nouveau l'équipe de Guil. les gars, vous gêle, tous. Bonjour. Et les gars, peu importe l'issue de cette finale, sachez que j'ai passé meilleurs moments avec vous. Ah oui, ouais, je m'attendais pas à ce que ça. Mais oui, vraiment, c'était fou. Il hein. y plus gros sarnaque. Top, top, Flèche, flèche, j'ai mis une flèche. Ah. flèche. Okay, bon, j'ai hit. Il me reste on a moins de flèches. Euh, en... J'ai touché Guillaume en feu. Ouais, je crois, bon. Il marron sur moi. Ah, mais. Ok, je vais faire ça. Ok, courez, courez, courez, courez, courez, C'est la meilleure potion que t'as acheté de ta vie. Les gars, go cac, go cac, go cac. Tous ensemble. 1, 2, 3, go. C'est parti, les gars. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Let's go, let's go. Y'a marrant tout seul là Y'a marrant tout seul sur le côté Qui va être Qui va être Ok. Go go Gil, go Gil. On s'arrête pas, on s'arrête pas, pas. Ok. Derneu, Derneu, Derneuiam. Ok, d'un bon. Ah bah attends, tu kill et après on. C'est bon, c'est bon, c'est bon, Gil va c'est Non non. C'est oui. bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J ai j ai un nuan, un nuan. Ah, Il y en a un, Tommy, Tommy, Tommy. J'ai j'ai trouvé la pierre. Tu as trouvé la pierre. Courir, courir, courir à gauche, courir à gauche, monter, monter à gauche, monter à gauche, monter à, à gauche là. Il euh... y a ma c'est ma c'est ma Ok, go go go. Tapez, tapez, tapez. Ça, ça fait, ça fait, go go go go go go, go tous, go go tous, go tous, go tous, go tous. Matax, matax, sur moi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, tapez, tapez, encore. Oui. Il reste le Tommy derrière, derrière. J'ai un kilo et demi, je reste loin là, hein. Ouais, ouais, les. Je peux tanker, je peux tanker, wesh Yes gars yes gars yes yes yes, yes, yes yes yes Matox il aime bien contourner aussi en hein, temps, temps, temps avec, oh son, ouais. avec, son, avec son fire J'ai merdé de aller Nick tous Ouais Y'a Michel pas t'inquiète pas mi pas perdu le Ok On go go y'all go go y go go y'all go go go y go go go go go go go go go on tourne le 50, on est pas bien on est pas bien on est pas bien on fight, on fight, on fight quand même on Ma tox Marwan a plus de fire Tu veux faire ça Marwan OK ma tox mort ma c'est mort Wouh. Attendez attendez Je suis fais ça tout seul J'ai plus rien les mecs Je trois 3 trois Allez tox C'est bon c'est bon j'ai pris la pop Ah j'ai besoin d'un On a un kill on a un Go go vous barrez, go go barrez, dans le trou dans le trou dans le trou J'ai besoin il besoin, il a hyper aussi Ouais, ouais. ouais j'ai rien, j'ai rien pour l'instant. Cool down, cool down, okay. cool down. Okay. Vous avez, vous avez il faut en Ouais. Il faut, ouais. Il faut On a l'avantage numérique. Non, non, non, non. Ah bah je suis de mort, de je suis mort, de je suis mort. De euh... Attends. J'ai deux cas. cas. Vite, vite. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Désolé. Je suis désolé, les gars. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai cramé. Il est tout bloqué, il bloqué, bloqué, bloqué. Tout est bloqué, il derrière vous, derrière vous, vous, mettez des coups, derrière vous, mettez des coups, mettez des coups. Oui, vous êtes deux, en 3 v trois. C'est en train de heal hein Oh non aussi c'est ici, il a buté ce mec là Non ok c'est ton 2v3, c'est ton 2v3 Ouais non c'est bon, c'est bon C'est mort, c'est mort, c'est mort C'est dommage, c'est dommage C'est en fait... Ok Allez bien fight, allez bien fight tellement cher Fight, fight, fight T'es buté par mortel là Fight par mortel Je suis sûr Dommage, dommage, dommage En fait le problème c'est qu'il aurait fallu reculer du plus quand on avait pris un chip ils ont, ils ont pris ah full ouais, tank non. hein Y'a que Marwan qui a pris fire Il y pas le milieu J'en ai un ouais Recule, recule, recule, recule recule, recule, recule, recule. Go, courir, go courir, go courir Ah merde Mettez vous là, derrière Ok Il va falloir qu'on y aille Il va falloir qu'on y aille parce qu'il nous rush là Il faut qu'on y aille Vas-y, vas vas vas clac, clac, clac clac, clac, clac, clac. Vas -y, vas -y, vas -y. Go, go, go, go Go, go Ils sont tous en feu hein. C'est bien, c'est bien T'as eu tout le monde par contre mais c'est bien Ouais, c'est pas grave, je fais comme je peux. Je prends le Thunder moi, hop, oh, je reviens. T'es mon mourir, hein. Marron dans la sauce, Marron dans la sauce. Hein. Ah, ouais, faut ah, ah, ah, ah, ah, ah. que je je suis mort. Ouais, Ah Ils sont les Marron. Tank c'est trop fort en vrai. Tank c'est trop fort. Ils ont plus de fire que tank que non. Euh, ils euh, ont, y y y ont y deux y y fire, je crois. Tu tues, J'ai Bichard. Derrière, derrière, derrière, derrière, Ouais, voilà, voilà. dommage, dommage. Vous, avez, vous êtes plus Ah non vous êtes moins, oh, je suis désolé Ah non, mais moi, En gros je t'écoute, je t'écoute, désolé oh, là, Ah c'est pas cool. bien est... Il faut prendre full en fait... le tank et juste, et juste mettre des coups Parce que Marwan on l'a vu vraiment mal, je pense qu'avec une charte 3 on le tuait Si j'avais une charte 3 Attention, Pierre au-dessus MaTox. Okay. Matox il est tellement tank J'ai l'impression qu'il prend 0 dégâts hein. C'est <turf> abusé euh... Allez, viens me chercher C'est trop bien là, Gini Juste derrière le, le, le fire, maintenant, est presque plus compliqué non, que le y ouais. Non, je pense pas. Je, je pense pas. Bah C'est protection je, je... 6 hein, ou protection 5, je sais plus, en fire. Le, il est le plus mal. Hein. Le, non, non, parce oh, que Marwan, on le tue, tuera pas, pas, justement. Il faut, il faut ah, qu'on si focus sur... si tu es un mec, tout le monde recule. Te casse, ouais. Matox, alors. Hein. Ouais, ouais, c est c est... Vrai. En vrai, ouais parce que Marwan, on le tuera pas. Il arrivera à se barrer, il arrivera, il, il est trop fort en UHC pour qu'on puisse le tuer, en fait. -moi. Gauche sont deux, à gauche, sont deux, à gauche, en deux. À droite. J'ai mis un feu. Ah oh merde, A gauche, à gauche, à gauche. A gauche, Les gauche et Z il y a Tommy tout seul, hein. Tout seul, Tommy, tout seul, hein. Go go go. Attends, attends, attends, tous Marwan. Ouais. Sur guide, sur guide. Vas-y, vas-y, Ekla. Allez, Ah non, si, Allez, y Groupez, groupez, t'es où, Bichard Marwan, je joue de côté. Marwan, tout seul, Marwan, tout seul Tommy, tout seul aussi, hein. Tommy, dans la sauce, Ah, guille sur moi, guille sur moi, guille sur moi, guille sur moi. Tommy, je l'ai enchaîné, je l'ai enchaîné. Ouais, Tommy va mourir, hein. Je reviens derrière sur. Vas-y, vas-y non non, non, non. Oh, ouais, j'ai tué, bon tué Tommy j'ai tué Tommy j'ai tué Tommy ouais Ah, ouais. ah c'est bon j'ai eu Ok j'arrive j'arrive j'arrive j'arrive On en deux, t'es tout seul T'es où Pierre Moi j'avais Matox et Equiption Ok go go go split à chaque fois Mais go Mais wesh Mais go go je go go je Bon bah GG, c'est pas grave, dommage. deuxième, dommage. deuxième plan, on arrive Ah non mais les flèches, ça se fout le mec, t'as touché trois fois un mec à Flame et ça a pas touché un. GG GG les gars Et bah ben voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ça que se finit ce Twitch Rivals France. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, notre stratégie n'était peut-être pas fun à jouer ou fun à regarder, mais elle a payé, et croyez-moi qu'on va aussi l'employer au Twitch Rivals Européen. Il faut savoir que de base, je partais grave défaitiste et j'étais là juste pour m'amuser. Et quand j'ai vu que la victoire était possible, et quand j'ai vu qu'on avait aussi notre carte à jouer, j'ai remotivé les troupes et avec notre équipe, ça a marché. Je remercie Redtox, Hyper, Jimmy, Ika pour cette qualification. Et on se donne rendez-vous, mesdames et messieurs, la semaine prochaine à partir de vendredi pour la Zilan et le 8 juin pour le Twitch Rivals européen. C'était Bichard, bon week-end à vous.